Ah oui, clairement, euh, au, au départ, euh, il n'était pas possible de planter un arbre sans euh, perdre les aides agricoles. Bon. Euh, la législation européenne a évolué. On, on a eu le droit à l'époque jusqu'à 50 arbres par hectare. Euh, Aujourd'hui, c'est 30 ou 200, hein, il me semble. Euh, donc, ça, ça, ça, ça, allait, ça allait bien, quoi. 50 arbres par hectare, c'est très bien comme, euh, comme densité de plantation et euh, du coup euh, on s'est lancé, euh, c'est pas gênant. Quoi. Alors, au niveau du projet en lui-même, euh, bon, il y a eu des aides euh, du conseil régional, ça c'est pour l'aspect financement, et euh, sur le niveau technique, euh, une aide de la chambre d'agriculture et du CRPF notamment, donc centre régional de la propriété forestière. Donc ça c'est pour le, le choix des essences euh, et par rapport au type de sol et puis euh, la Chambre d'Agriculture sur tout ce qui est aspect technique, euh, voilà. euh, Et donc, euh, la, la chose importante, c'était euh, notamment de respecter une certaine orientation euh, dans la mesure du possible Nord-Sud, pour éviter, euh, quand les arbres seront très grands, euh, de l'ombre sur les cultures. Donc euh, là, on est à peu près, euh, on a à peu près respecté le, le, le cadre Nord-Sud. Et euh, moyennant quoi, il euh, n'y a pas eu de difficulté particulière. Après, il a fallu mesurer pour avoir des lignes les plus parallèles possibles. Euh, on est sur un espacement entre lignes de 30 mètres et on a 7 lignes d'arbres, pour un total de 527 arbres sur euh, 11 hectares en réel de, de, de plantés.